Assalamu alaikum wa Bonjour mes chers élèves, bonjour mes chers fans de Je TV Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Je suis ces vidéo Je vous propose des activités pour bien comprendre le français et apprendre les règles de la langue française dans 5 minutes seulement, 5 minutes. Une minute de L'impact de l'indicatif de l'indicatif Et, de l'indicatif et, et, L'indicatif et, et, et, et, Première personne du singulier c'est et deuxième personne du singulier c'est et avec S, troisième personne du singulier c'est et avec T, première personne du pluriel c'est ION, deuxième personne du pluriel c'est IE et troisième personne du pluriel c'est E avec A, ION, T. C'est la même chose pour euh, deuxième groupe ici ici ici ici ici et ici ici ici c'est premier groupe et première personne et deuxième personne avec s troisième personne avec t ici on c'est pour première personne du singulier pluriel deuxième personne du pluriel c'est ici troisième personne du pluriel c'est ici avec i t vous fait la différence je vous propose maintenant ces verbes regardez s'il vous plaît ici ces verbes alors, il y a arriver, saisir, cueillir, savoir, apprendre et rire. Arriver, c'est première personne, première groupe, premier groupe, saisir, deuxième groupe, cueillir, c'est troisième groupe, savoir, troisième groupe, apprendre et rire, c'est troisième groupe. Alors, arriver, premier groupe, saisir, deuxième groupe, et les autres, c'est troisième groupe. Arriver, saisir, cueillir, savoir, apprendre et rire, on va conjuguer, bien sûr, à l'imparfait. Voilà pour le verbe arriver. Tu arrivais, tu es il est arrivait, il arrivé, Nous arrivions, vous arriviez, ils arrivaient. J'arrivais, tu es il arrivait, elle arrivait, on arrivait, nous arrivions, vous arriviez, ils arrivaient. Toujours la terminaison, IS, IS, AIT, IONS, IOZ, IONT, selon, selon la personne. On continue avec saisir deuxième personne, deuxième groupe. Voilà pour deuxième groupe. Le verbe saisir, on dit saisissez, à l'imparfait, saisissez, je saisissais, tu saisissais, il, elle saisissait, on saisissait, nous saisissions, vous saisissiez, il, elle saisissait. c'est très important il y a plusieurs S ici. On continue avec cuire, savoir apprendre à guérir. On sait déjà que c'est au De troisième groupe. Voilà les autres cuire, savoir y comprendre. Alors pour cuire, c'est un verbe de troisième groupe. qu'on quand je disais de cette façon, cuiller. J'ai cuillé, il cuillait, on cuit nous cuillons, vous cuillez, il cuillait. Et pour le verbe savoir, je savais, tu savais, il savait, on savait, nous savions, vous saviez, il savait. Pour le verbe apprendre, j'apprenais, tu apprenais, il apprenait, nous apprenions, vous appreniez, vous, apprenais, vous apprenais. Et le verbe rire, cette fois, je dois faire attention. Alors, voici le verbe rire, c'est un verbe de troisième groupe, mais je dois faire attention aux premières personnes du pluriel avec deux i. Nous rions, c'est de cette façon, nous rions avec deux i, et vous riez avec deux i, d'accord Je riais, tu riais, il riais, on riais, nous rions, vous riez, il riais. Alors, je viens de conjuguer les verbes de premier groupe à l'imparfait de l'indicatif, et aussi de deuxième groupe, et troisième groupe. À vous de faire la même chose ah, voici les 5 minutes sont coulées. À la prochaine vidéo.